C'est le moment de la période des questions, la chef de l'opposition officielle de sa majesté. Merci. Ma question est bon, à Salasso, au premier ministre. Hier soir, les parents ont vu avec euh, beaucoup de, de chagrin quand le gouvernement Ford a coupé toute offre de résolution. Le, le, hier soir, le ministre a dit qu'il a présenté une nouvelle offre, mais il admet quelques heures plus tard qu'il n'avait pas de nouvelle offre. Pourquoi il a dit au public qu'ils avaient fait une offre, mais le gouvernement n'avait pas fait d'efforts pour éviter la grève d'aujourd'hui. La vice-première ministre, le ministre de l'Éducation. Merci. Cette grève n'est pas juste pour les parents ou les élèves de la province. On veut avoir de la médiation privée. Les parents veulent de la prévisibilité. Pré pré pré pré pré On a annoncé des changements de quatre à deux cours obligatoires en ligne. Ça a été rejeté. Euh, on a, quant à la, au nombre d'élèves en classe, on a annoncé que ça passait de 28 à 25. C'était rejeté. Le, le député de Hamilton S. Stoney Creek, retirez ce que j'ai dit. Je le retire, je pense. Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, le point c'est qu'on veut avoir une entente pour que les parents veulent avoir une prédivisibilité. C'est inacceptable d'avoir cette grève même si on a une négociation privée et les syndicats, on espère, vont l'accepter. Question complémentaire. Ce qui était clair pour les parents que regardaient, c'est que les enseignants attendaient à la table de négociation, prêts à travailler pendant que le gouvernement Ford a organisé une autre conférence de presse pour son ministre. Une, le ministre a dit qu'il avait une offre qu'il n'avait jamais faite. Pourquoi est-ce que le gouvernement veut éviter du blâme s'il aurait pu travailler pour résoudre tout ce gâchis? Monsieur le Président, à chaque fois que ce gouvernement a fait des propositions euh, raisonnables à l'OSSTF, ils ont rejeté, mais ils n'ont pas avancé de nouvelles euh, propositions. On ne peut pas avoir des deux côtés. On ne peut pas dire qu'on rejette toute proposition, mais sans avoir d'autres propositions. C'est à l'OSSTF, la Fédération des enseignants, de faire du travail. On a pro fait des changements à nos propositions parce qu'on écoute les parents et on s'engage envers les parents de, de ne pas avoir de grève et on espère qu'on ait euh, une entente pour que les parents et les enseignants soient en classe aujourd'hui. Question complémentaire finale. Voici ce que les gens voient. Le gouvernement Ford est arrivé au pouvoir. Ils ont annoncé qu'ils congédieraient 10 000 enseignants et que les... ça serait plus facile les cours en ligne obligatoires à la style de l'Alabama seraient... Et ils ont attaqué les enseignants qui étaient contre. Maintenant, ils essayent de blâmer d'autres contre ces euh, grèves du zèle. Pourquoi le gouvernement euh, Ford n'utilise pas l'énergie en essayer d'éviter le blâme et commence à travailler pour éviter d'autres grèves en réparant le gâchis qu'ils ont créé et qui nous a mis tous là le ministre de l'Éducation, les Ontariennes savent qu'en dépit du, du ministre au pouvoir et que les syndicats augmentent, c'est pourquoi c'est euh, ce qui unit Bob Ray. Kathleen Wynne, Mike Harris et, Kat et aussi Doug Ford maintenant. C'est le fait et les parents le savent. En ce savent. On, on voulait avancer, on voulait avoir un médiateur privé, mais ce qui est vrai, c'est que le syndicat canadien la fonction publique n'a pas donné de proposition, mais ils ont une position plus dure sur l'augmentation de rémunération d'1,5 1,5 milliard de dollars. Les parents sont bien rémunérés les deuxièmes au pays ont, ont, ont, ont, ont, ont, ont beaucoup de valeur, mais ils ont re, de leur travail, mais ils ont rejeté une offre de 750 millions de dollars. Merci. Nouvelle question la chef de l'opposition. C'est aussi pour le premier ministre. On encore peut juste arriver avec euh, un. Un processus juste de négociation, euh, mais le gouvernement ignore les éléments clés. Les parents sont préoccupés quand on parents et les enseignants quant au nombre d'étudiants en salle de classe. Euh, les enseignants préfèrent être en salle de classe. Est-ce que le gouvernement va s'arrêter d'ignorer les enjeux clés et est-ce qu'on revient à la table de négociation et pour réparer tout ce dégât? Le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est sous-gouvernement qu'on a augmenté les dépenses publiques à la défense de l'éducation publique. On va dépenser 1,2 milliard de dollars de plus que l'année dernière. Et euh, les preuves démontrent que dans les premières classes, il faut avoir moins d'élèves, et on l'a fait. Mais quant à la moyenne, on est passé de 28 à 25 et c'était opposé par les syndicats. On est passé des cours obligatoires de 4 à 2 en ligne et ça a été rejeté. Le constat ici, c'est que les syndicats font une escalation des, des disputes et on ne veut pas avoir des choses pires. On, on, il faut être du côté des enseignants et des parents pour que les élèves soient de retour en classe. Question complémentaire. Tout ce qui est euh, membres de ce gouvernement doivent faire, ils regardent le miroir. Ils ont commencé cette dispute il y a un mois. Partout en Ontario, cependant, les mamans et les papas qui travaillent ont été oubliés de trouver des, des garderies et des solutions pour leurs enfants. Certains parents ont été obligés de prendre des vacances, une journée sans sort pour prendre soin de leurs enfants. Et ce gouvernement a créé du chaos dans notre réseau d'éducation. Pourquoi est-ce que le gouvernement a ajouté plus de chaos dans la vie difficile des familles, en même temps où ils peuvent moins se permettre de l'avoir? Le ministre. La chef de l'opposition a souligné pourquoi ce gouvernement pense que ces grèves causent des problèmes aux enfants. C'est pourquoi on est à la table des négociations, on va travailler, on étudie, avoir de la médiation privée. Je trouve bizarre que les chefs du syndicat des enseignants ont pris une décision d'escalader à plus pire, de passer à plus pire en, qu en sachant qu'il y a un outil. On va continuer à investir dans l'éducation public et on a toujours les, en les enfants au centre de nos préoccupations. Question complémentaire finale. Les élèves perdent cette journée d'instruction et le gouvernement aurait pu l'éviter, mais plutôt que d'avoir une confrontation avec les enseignants et les travailleurs en éducation. Le gouvernement savait que ça serait négatif, mais a décidé cette voie il y a pas mal de temps. Comme ils ont choisi d'avoir de l'apprentissage électronique à la, au style de l'Alabama, même si cela ne fonctionne pas. Pourquoi on a cette approche idéologique à l'éducation plutôt que ce qui est le mieux pour les élèves de l'Ontario? Le ministre, on a pris une décision d'être raisonnable, c'est pourquoi on est passé de quatre à deux cours en ligne et c'est pourquoi... On s'assure qu'on a donné plus de temps aux élèves de prendre des cours en classe. Tous les élèves vont bénéficier de plus d'options. Mais la question... À, à la table, c'est pas l'apprentissage en ligne, parce que quand on l'a annoncé, on l'a rejeté à la table. Ça porte sur les rémunérations, euh, le, la demande d'1,5 milliard de dollars d'augmentation pour les enseignants qui sont les deuxièmes les mieux payés au pays. Et nous, nous pensons que c'est d'investir dans l'éducation plutôt que dans les salaires, ce qui est une bonne option. Question suivante, la députée de Davenport. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Depuis plus d'un an, ce gouvernement a eu euh, un agenda radical qui exige que les élèves et les familles acceptent mieux moins d'enseignants, de, moins de cours et moins de ressources d'appuyer leur apprentissage. L'Europlan envoie les enfants dans une expérience d'apprentissage en ligne risquée, dix mille en éliminant 10 000 postes d'adultes. Mais plutôt que de reculer, le ministre ajoute double. Et aujourd'hui, leur coupe dévastatrice ont mené à la première province dans tout le domaine d'éducation dans ce dans cette province depuis 22 ans. Le ministre de l'Éducation, à la députée, c'est clair que les grèves sont assez regrettables pour les enfants. On ne veut pas qu'on augmente. Il faut que tous les partis soient raisonnables et qu'on puisse penser aux enfants, pas à nous. C'est pourquoi on a pris une décision de penser de la moyenne de 28 élèves en salle de classe à 25. C'est pourquoi on est passé de quatre cours en ligne à deux cours. C'est pourquoi on a ajouté 200 millions de plus dans nos nouveaux investissements non, euh, de, en salle de classe à aussi économique l'automne. On investit davantage dans l'éducation et on espère pouvoir discuter davantage à la table de négociation. Question complémentaire, si le ministre utilisait tellement d'énergie à la négociation, autant qu'il défend les coupures du premier ministre, on ne serait pas dans cette position. Dans une entrevue, il se plaint qu'il n'y a pas une entente, mais entre-temps, il ne se présente pas à la table de négociation. Les Ontariens et Ontariennes ont bien démontré qu'ils ne veulent pas ces coupures. Est-ce que le ministre va arrêter de dire de belles paroles et revienne euh, sur les compressions à notre salle de classe? Le ministre, les parents de cette province ont été clairs parce qu'ils s'opposent à cette escalation des, des confrontations. On l'a fait avec le, le syndicat euh, le CEPFO et on devrait aussi euh, le faire, avoir de la médiation privée. Nous pensons que c'est raisonnable d'avoir une augmentation d'un pour cent, 750 millions de dollars et plus d'argent pour les salles de classe. Il faut que les enfants restent en salle de classe et c'est notre euh, orientation. Merci. Question suivante, la députée des Tobuki Merci, ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, les parents de ma circonscription des Tobokelex se sentent victimes des problèmes dans leur vie aux mains de la Fédération des enseignants. Euh, du secondaire, l'OSSTF, le FFSO. Et cette crème d'une journée cause des problèmes pour les parents où on n'a pas d'option. Et on sait, les parents savent que la meilleure chose pour leurs enfants, c'est de rester en classe. La grève causée par les syndicats et la fédération empêche l'apprentissage. Le, le syndicat pense que ça va aider à la table de négociation. Mais cette grève, mais nos enfants ont des avantages. Monsieur le Président, est-ce que le ministre de l'Éducation peut dire à l'Assemblée législative où est le gouvernement quand à la grève de l'EFSE en ministre de l'Éducation Merci, Monsieur le Président. Merci, député de Monsieur le Président, 100 des parents veulent que leurs enfants soient dans les classes aujourd'hui. Bien sûr, le gouvernement et est d'accord. c'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous sommes avec les parents à cause face à l'intensification. Malheureusement, donc, le seul parti politique qui a rendu ça très clair, les négociations ont commencé. Et la FSA a déposé des Ils n'ont pas fait de changement du tout. Le gouvernement a fait plusieurs changements sur l'apprentissage, la taille des classes, les nouveaux investissements et aussi de nouveaux engagements en Conscient de la santé mentale. Alors, donc, l'important pour le gouvernement, c'est d'avoir un accord pour garder les enfants en classe concernant ce que dit le parti de l'opposition. Nous avons ainsi davantage dans l'éducation que n'importe quel parti. Complémentaire. Alors, Monsieur le Président, donc moi je crois vraiment que les prix du, euh, du compromis euh, doit prévaloir si on veut en avoir un accord. Alors donc, donc je suis très encouragé par euh, euh, le fait que notre gouvernement est raisonnable et concentré sur les étudiants et demande aux syndicats euh, d'offrir euh, une éputabilité aux parents. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de confusion à savoir ce qui se passe vraiment, Monsieur le Président. J'ai entendu de la part des parents. Ils sont contrariés et aussi euh, à titre de parents aussi. Donc nous voulons que les enfants soient en classe, les parents et les gardiens dont ne sont pas certains pourquoi les, euh, les enseignants sont en grève. Les parents veulent des réponses et méritent des réponses parce que le ministre a raison. Les grèves euh, sont euh, dommageables pour les étudiants et les élèves. Est-ce que le ministre peut donner des exemples à savoir pour démontrer euh, pourquoi le gouvernement a été raisonnable et flexible dans ces négociations-là? Le Monsieur le Président, donc, la grève a, mené, donc, a été euh, organisée par euh, les syndicats. C'est injuste pour les étudiants, c'est injuste pour les parents. Ils et, et sont victimes des euh, par les grèves. Les, les victimes sont les élèves les plus vénérables, les, les familles à faible revenu. C'est très difficile. Nous trouvons que c'est inacceptable d'être mis dans une telle position. L'important pour nous, c'est d'avoir un accord. Nous espérons, nous nous concentrons sur l'obtention euh, d'un accord. Nous assurer que notre équipe reste à la table. Grâce à euh, au médiateur, euh, nous avons réduit la taille des classes. Nous avons aussi réduit euh, l'apprentissage en ligne. On a investi davantage dans l'éducation. Plus que n'importe quel gouvernement, nous allons continuer de nous concentrer sur nos enfants, euh, sur euh, un accord pour offrir la flexibilité pour euh, tous les enfants de la province. Merci. Député de Brompton Centre. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. C'est pas simplement les élèves des de, écoles secondaires, c'est les communautés à travers la province. Les écoles élémentaires et secondaires sont fermées. Par exemple, le Ottawa Citizen dit que les parents ont des difficultés à trouver des soins pour leurs enfants alors que les écoles sont fermées pour la région d'Ottawa. Les parents ne veulent pas entendre le ministre de l'Éducation blâmer les autres et certainement ils ne veulent pas en l'entendre faire des offres, que, des offres qui n'ont jamais effectivement été faites. Ah, Est-ce que le gouvernement va cesser de jouer la politique dans ces négociations et essayer d'obtenir un accord réel Puis, Premier ministre, non ministre de l'Éducation. Merci, euh, Monsieur le Président. Dans le contexte euh, des familles dans la région d'Ottawa, je suis fier de faire rapport que euh, les quatre conseils scolaires ont, ont, ont reçu euh, des accroissements de euh, financement en plus euh, de dépenses accrues de 1,2 milliard de dollars euh, cette année par rapport à l'an dernier. Nous sommes engagés à obtenir un accord les familles de Ottawa, de toute la région. C'est inacceptable, c'est inacceptable, Monsieur le Président, euh, que les chefs de syndicats des enseignants intensifient euh, la grève. Alors nous avons on, on demandé aux syndicats de rester à la table, de se concentrer sur un accord qui offre la prévisibilité pour s'assurer que les enfants restent dans les classes complémentaires. Monsieur le Président. Donc, je m'adresse encore au Premier ministre. À Ottawa, les classes sont tenues pour environ 100 000 élèves d'écoles élémentaires et secondaires dans ma communauté. Des centaines d'étudiants ont manqué l'école dans toute la région depuis les parents ont des difficultés et ils sont vraiment découragés, Monsieur le Président. Et la réponse du gouvernement, c'est d'organiser des conférences de presse sur les offres qu'ils n'ont jamais faites. Quand est-ce que le gouvernement fédéral de Ford va cesser de jouer le jeu du blâme et pour régler les problèmes dans les classes? et faire un accord, une offre sincère pour résoudre le problème à la table des négociations. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, je veux poursuivre, continuer mon euh, un engagement à trouver des solutions novatrices pour éviter la grève. Je suis prêt une structure de la part des syndicats d'enseignants pour garder les enfants dans les classes. Je l'ai dit pendant des mois et ça vrai aujourd'hui. Et je suis aussi, donc, un intérêt légitime pour essayer de trouver un, un médiateur privé pour obtenir un accord. Les parents méritent cette prévisibilité et le fait que les familles dans la province doivent faire face à des, cette grève. Donc, c'est inacceptable. Ne nous sommes avec eux contre l'intensification, nous allons continuer d'être à la table. Nous, on ne va pas tourner le dos à nos élèves et nous allons lutter très fort pour s'assurer que les élèves dans la province restent en classe. Question suivante, député des cinq congrès. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. Euh, euh, monsieur le ministre, donc, la ville de Ouassagabiche a, a financé donc une, une clinique médicale. C'est un projet pilote. La clinique a été bien perçue Et les résidents de Ouassagabiche, je voudrais que cela continue. Euh, le maire, aussi, Boducci, le conseil municipal et aussi le personnel de, de la ville euh, collaborent avec le RLIS, le centre communautaire, les hôpitaux et l'organisation familiale pour euh, trouver une façon d'étendre la clinique au-delà de 30 décembre. Bien sûr, il y a un coût pour expertise clinique et les contribuables ne peuvent pas financer le coût seul. Avec la, la nouvelle qu'un médecin local vient de faire, se faire retirer sa, son, sa licence, le besoin d'une clinique est encore plus important. Je demande à Monsieur le ministre pour est-ce que le gouvernement va offrir du financement de façon à permettre à la clinique de numérer en, en fonction en 2020 et pour jusqu'à ce qu'on ait trouvé le recrutement pour un nouveau médecin. Alors donc je remercie euh, les députés de cette question. Bien sûr, nous sommes au courant de cette question à Wasaka Beach et nous sommes engagés à nous assurer que tout le monde en Ontario euh, qui a besoin d'un fournisseur de soins primaires a cette occasion. Nous avons des euh, façons d'aider les communautés et, et les organisations pour recruter des médecins et améliorer la distribution géographique des services. Et aussi nous offrons aux résidents de, de, de s'adresser à des médecins avec une éducation internationale en échange, que ce soit à l'extérieur de Toronto ou de Ottawa, Nous avons des initiatives en place et notre plan de transformer un système de soins publics et aussi améliorer la coordination de tous les aspects des soins aux patients, notre offre d'autres suggestions. Merci, Monsieur le Président. Merci de cette réponse. Alors, vous savez donc euh, la pénurie des médecins euh, dans ma circonscription est très évidente et on a besoin euh, vraiment euh, très clair. Alors je cite euh, des, euh, des commettants de Wasaka Beach. Je viens d'apprendre que notre médecin vient d'être suspendu. Et ceci nous laisse cent médecins. À Osaka est en train de fermer sa clinique après les heures. Où est ce que la justice ici? sous euh, de Wasaka Beach dit ceci Wasaka Beach, le projet pilote après la clinique après les heures va fermer à, à, à la fin décembre. La demande a été clairement évidente. Qu'est-ce que le plan de financier provincial pour cette clinique? Joe a créé le 5 novembre. Ma famille, mon épouse, mes deux enfants, nous avons déménagé ici. Nous avons toujours pas de médecins de famille. Nous sommes sur la liste avec connexion soins de la santé. Il n'y a pas de progrès. Alors, en complémentaire, M. le ministre, pouvez-vous nous dire quest ce que vous avez l'intention de faire au cause de la clinique qui doit continuer de fonctionner? pour attirer des nouveaux médecins à Wasakowicz avec l'aide du ministère. Nous espérons pouvoir y arriver. Minister? Madame la ministre, je vous remercie de la question. Et bien sûr, comme vous savez, dans l'avenir, à l'Ontario, on va être responsable pour offrir tous les soins de la santé, pour s'assurer que ce soit connecté, intégré. Et aussi, on va améliorer les soins dans la communauté. Comme savez, je me reconnaît, que ce n'est pas une réponse pour les médias. Alors, donc, je suis impatiente de travailler avec vous et votre communauté pour voir quest ce que l'on peut faire pour nous assurer que... Donc, pour, euh, avec le médecin qui n'est plus euh, là, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec la clinique actuelle pour poursuivre jusqu'à ce que d'autres arrangements soient faits pour euh, l'arrivée d'un nouveau médecin dans la communauté. Alors, donc, je vais apprécier l'occasion de te parler un peu plus euh, de cela plus tard. Merci beaucoup. Une question suivante, député de Mississauga Centre. Euh, bonjour, Monsieur le Président. Alors ma question s'adresse euh, au monsieur Délégué au transport. Alors, euh, comme la population dans la région de Peel et aussi autour euh, de la région du Grand Toronto augmente et impérieux de continuer à investir dans les transports et communs et dans les infrastructures routières pour répondre à la demande économique. L'autoroute Cassandra, comme on le connaît, c'est une artère très importante dans la région et euh, ça permet à des, des voyageurs euh, tous les jours. Euh, euh, les encombrements euh, ça, ça rend les choses très frustrantes pour nous tous. Et le gouvernement, donc, nous avons vu des améliorations historiques dans les investissements qui réduisent la congestion et, finalement, les Ontariens se déplacer. Comment est-ce que le gouvernement va continuer à répondre, à faire face à cet demande, notamment à Mississauga? Une question au ministre de l'Écotransport. transport alors, merci, euh, député de la question. À titre du de ministre de l'Éco-Transport pour la région du Grand Toronto, c'est ma responsabilité ma priorité d'encourager notre gouvernement euh, de faire des investissements clés euh, dans euh, des infrastructures clés pour aider les ontariens à se déplacer. Euh, J'ai été mis au la semaine dernière pour noter que 640 millions de dollars en investissement pour l'évaluation de l'Euro 401 dans une partie les plus achalandées. Alors, ce projet, donc, c'est l'élargissement de 18 km de la 400 de Credit River à Mississauga, à route régionale 25 à Milton, où c'est la reconstruction de ponts et d'autres euh, caractéristiques. Monsieur le Président, la 401, c'est l'une des autoroutes les plus importantes et les plus acharnées en Nord Amérique du Nord. Il est absolument essentiel de continuer investir dans cette autoroute de façon à offrir le soulagement pour euh, les, les voyageurs et d'une sens, manière qu'on améliore le développement économique dans cette partie de la province. Les complémentaires. Monsieur le Président, je pense que euh, le premier ministre a pensé un excellent travail euh, pour s'assurer que les choses soient un peu plus faciles. Monsieur le Président, environ euh, 250 000 véhicules euh, circulent sur la route de 400 dans Peel Halton euh, sur une base quotidienne. Et, et la section de la crête euh, en, entre Mississauga et Milton, euh, dont elle vient de parler, euh, c'est une des plus occupées euh, dans toute la région du Toronto. Alors, euh, donc, ça affecte la vie de tant grand nombre de gens de familles qui travaillent très dur et de gens Faire. Je sais que mes résidents et que mes commettant accueillent favorablement ce projet à bras ouverts. Cela dit, comment est-ce que l'on peut s'attendre que euh, les 600, euh, le projet de 640 millions dollars quand est-ce qu'il sera terminé Merci, député. Donc, je suis très heureux de que la construction a déjà commencé, euh, suit son cours. On peut s'attendre que l'autoroute soit prête à la fin de 2022. Les voyageurs devraient s'attendre à avoir donc entre 12, 12 voies et 6 collectrices de la route régionale 25 à Crazy River. Et aussi, il y a une voie pour haute occupation Alors, c'est très vraiment très important pour alléger l'encombrement sur et à favoriser la circulation et, et réduire la congestion du côté ouest du Grand Euro. On reconnaît que c'est très important comme investissement de façon à aider les ontariens à se déplacer. Merci. Merci beaucoup. Question suivante au député de Windsor-West. Merci, Monsieur le Président, ma question à ce euh, vice-premier ministre. Alors donc euh, un peu plus tôt, euh, donc un comité a une lettre déclarant qu'à titre euh, d'infirmière euh, autorisée, elle demande euh, que des euh, euh, services de à Windsor. On a dit que les surdoses accidentelles sont en train euh, de tuer des fils, des filles, des pères, des mères, des collègues. Les infirmiers demande d'utiliser votre bureau pour mettre fin à cette crise de la santé dans votre communauté. Sauver des vies, c'est le travail de tout le monde. Monsieur le Président, je ne peux pas être plus d'accord. Donc, Bien sûr, ces sites, ça sauve des vies. On a délivré trois alertes pour des surdoses, des urgences dans les deux premières semaines de novembre seulement. Est-ce que le sous -ministre, le premier ministre, qui est aussi ministre de la Santé, va entendre, va écouter les conseils et de financer le traitement d'un service Insight dans la région de Windsor. Alors, ministre de la Santé, merci beaucoup de la question. Bien sûr, il n'y a pas de problème concernant la question de PIOID en Ontario en ce moment. Ça se passe dans des communautés à travers le province. Ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est nous assurer que nous répondons aux demandes que nous recevons. Nous avons reçu et nous avons mis en place 16 euh, sites de traitement. Nous attendons que les municipalités euh, soumettent leurs demandes pour nous. Et lorsque' le nous allons les passer en revue et nous allons appliquer les mêmes critères que nous avons appliqués au 16 premiers sites. Alors, nous attendons toute nouvelles et toute demandes que nous allons recevoir de Windsor. Et S'il y a une préoccupation très sérieuse, bien sûr, j'en je, suis au courant, Comme nous voulons être là pour nous assurer que les gens reçoivent les services dont ils ont besoin afin d'être en mesure... De, euh, de mettre fin à, à, à leur dépendance et aussi de recevoir les autres traitements associés dont ils ont besoin. Député de euh, c'est euh, euh, pas seulement euh, pour euh, M. Euh, qui reprend aussi pour le de besoin pour les, ceux qui vivent. Euh, euh, au cours de l'été dernier, le député de Peterborough, Kawat, a dit qu'il aimerait donc avoir, avoir 10 000 signatures euh, de présenter une pétition euh, pour demander un site de consommation à Peterborough. Est-ce que les députés donc aussi, M. Euh, euh, que donne des faux espoirs que l'aide s'en vient? Bien. Ou est-ce que le ministre est en train, finalement en train de renverser son, euh, ce, euh, ce, son déroulement? Réponse ministre de la Santé. Alors, actuellement, euh, nous travaillons sur cette question-là. C'est une préoccupation pour nous tous, euh, pour tous les législateurs ici. Ça, ça passe dans toutes nos communautés et nous voulons nous assurer que nous pouvons offrir le soutien qui est nécessaire. D'abord, c'est le, les services de euh, traitement, de consommation. Il y en a plusieurs qui sont en train de, de, de passer en revue et nous prévoyons euh, de, de délivrer une licence pour eux de continuer le travail qu'ils sont en train de faire. Mais c'est pas seulement cela aussi, mais c'est lorsque les gens demandent d'être réhabilités et y avoir des sites. Il faut nous assurer que ces autres services de soutien sont en place. Voilà la raison pour laquelle nous avons indiqué que nous avons 3,8 milliards de dollars pour aider les services éthiques. Parce que souvent, ce qui se passe, lorsque les gens se présentent là et veulent euh, passer à la réputation, il n'y a pas vraiment de centre de, de place de syntoxification. Donc, l'occasion ratée, ce n'est pas simplement les services de traitement à la consommation, c'est tous les progrès qu'il nous faut faire pour réhabiliter. Et c'est quelque chose à quoi nous travaillons dans le cadre de notre plan d'addiction et de mentale. Question suivante, député de Scarborough, Bush Park. Monsieur le Président, donc, euh, ma question s'adresse euh, au ministre euh, des Services gouvernementaux et consommateurs. L'achat d'une maison, c'est probablement l'investissement le plus important que les Ontariens font. Euh, plusieurs Ontariens ont attendent des améliorations au nouveau programme euh, dans la province après des années. De, euh, action, une action libérale. Je sais que plusieurs de mes commettants euh, et des Ontariens à travers la province sont, sont impatients d'en savoir davantage sur le plan du gouvernement pour prendre l'action pour la réformation euh, du système de nouveaux propriétaires en Ontario. Euh, plusieurs Ontariens aussi et d'autres. Donc, on fait remarquer que le gouvernement euh, on joue un rôle central pour régler le problème de garantie. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut dire à l'Assemblée que l'achat de nouvelles maisons naturelles, comment le gouvernement qu'est-ce qu'il est en train de faire pour régler les problèmes de gouvernance? Donc, ministre. Alors, des services aux consommateurs, j'aimerais remercier le député de Scarborough-Bridge-River pour cette question très importante parce que les nouveaux acheteurs de, de maisons et les nouveaux propriétaires de maisons doivent avoir confiance dans le système. Et notre gouvernement a fait un engagement pour examiner les questions et faire des changements et qui vont mieux protéger les nouveaux acheteurs de maisons à travers la province. Et ceci, c'est ce que nous continuons à faire, Monsieur le Président. Notre réforme suivie de nouvelles garanties et de nouvelles maisons se concentre à. De meilleures pratiques pour les nouveaux acheteurs de maisons. Nous avons hérité d'un gâchis et notre plan résout les problèmes en s'assurant, et encore une fois, j'insiste là-dessus, que nous assurons que le bon leadership et que la surveillance est en place une fois pour toutes. Et voilà pourquoi, la semaine dernière, j'ai écrit une lettre au président de Terry et instruit Terry de changer sa gouvernance. Ces changements vont remettre en place donc, de façon à ce qu'il y ait un meilleur équilibre entre les consommateurs et les bâtisseurs de maisons à la table. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je veux remercier le ministre, le ministre pour ses réponses et son leadership aussi pour avoir pris ce geste très important pour mettre fin aux difficultés dans, à terre. Notre gouvernement s'assure que les Ontariens ont confiance dans le système de garantie de foyer. Le leadership des Ontariens ça cause des difficultés et aussi ça crée des obstacles pour les Ontariens qui recherchent de l'aide lors de moments vulnérables dans leur vie. Les ontariens doivent savoir que le gouvernement prend des démarches pour s'assurer que qu'Internet remplit son mandat de protéger les Ontariens et les propriétaires, les acheteurs de maisons. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut dire à la Chambre concernant les changements qu'on euh, on a l'intention de faire et comment cela veut euh, améliorer la performance dans le nouveau système de garantie en Ontario? Merci encore une fois au député de Scarborough-Rouge Park de cette très importante question parce que nous agissons depuis que avoir reçu ma lettre la semaine dernière. Le PDG et le président du conseil d'administration ont démissionné pour céder le pas pour un nouveau leadership. Ce sera un nouveau leadership qui va assurer de mettre en œuvre un nouveau mandat pour la protection des consommateurs. Nous avons écouté, M. le Président, et nous avons agi de plus avant la prochaine réunion annuelle, les propriétaires ne seront plus majoritaires sur, la, sur le conseil d'administration. Il y aura des gens qui seront des experts avec des compétences précises. Nous avons écouté et c'est un premier pas pour le rétablissement de la confiance des Ontariens envers ce système. Nous voulons que les Ontariens puissent avoir de meilleurs, un meilleur système de couverture et d'avoir un nouveau leadership pour apporter ce changement. Merci, M. le Président. Député de Brampton-Nord. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de au ministre de l'Éducation. Il y a toute une histoire de plaintes de. Euh, racisme envers les Noirs pour la, le district de Peel, depuis l'examen du ministre, des gens se sont opposés au fait qu'ils n'ont pas nommé de personnes noires pour examiner la question. Ils savent que des personnes noires doivent être à la table pour apporter du contexte, mais aussi pour apporter des recommandations pour s'assurer de s'attaquer au problème du racisme envers les Noirs. Donc ma question au ministre est très simple. Pourquoi est-ce que le ministre n'a pas trouvé que c'était nécessaire de nommer des personnes noires indépendantes pour examiner la question du racisme envers les noirs dans nos écoles? Le ministre de l'Éducation, comme on m'a posé cette question hier, j'ai été très ravi de confirmer que notre gouvernement a nommé Patrick Case un leader pour les droits de la personne, qui va participer à toute euh, Partout dans le processus de révision, on lui a demandé de mener le processus d'examen. De, Il y a 120 demandes qu'il va revoir. C'est important de savoir qu'on a deux examinateurs en place et que nous agissons très rapidement. Monsieur le Président, je pense qu'on devrait avoir confiance dans les trois, Susan Ebert, Anna Achata et Patrick Case, pour assurer que ses parents, ses élèves et ses enseignants, ont le voit au chapitre et qu'on peut les écouter et qu'on puisse agir immédiatement pour mettre fin au racisme systémique dans la région de Peel. Député de Kitchener Centre, merci, Monsieur le Président, de retour au mi ministre, juste pour être très clair, de nommer un sous-ministre n'est pas la même chose que d'avoir un examineur indépendant responsable de la question des leaders communautaires continue de s'opposer et de critiquer cette décision parce que on a déjà été dans cette position. Le ministre dit des belles paroles, mais ensuite, il ne s'attaque pas au problème réellement. Le euh, ministre a annoncé ce processus, mais il n'a toujours pas nommé de personnes indépendantes noires et le ministre ne prend pas en compte les préoccupations de la communauté. Donc, encore une fois, comment est-ce qu'on peut faire confiance à ce ministre d'aider le district de Peel, le, co le conseil scolaire, de s'attaquer au racisme envers les Noirs, alors que la pression ne lui a pas fait euh, se rendre compte que c'est essentiel d'avoir des ex examineurs indépendants noirs au ministre, des allégations de discrimination et de préjugés sont inacceptables. De plus que les deux examineurs, Anna Chada, que vous savez, qui est de Brampton, qui est l'ancienne vice-présidente du, du Tribunal des droits de la personne, c'est une leader dans euh, la communauté de l'Asie du Sud. Il y a aussi Suzanne Hébert qui a participé à un examen par le passé, et d'assurer aussi que l'examineur en chef, qui est Patrick Case, leader dans le domaine, et il écoute toutes les voix, il travaille avec le gouvernement, bien sûr, et ainsi qu'avec les examineurs, d'assurer que nous nous attaquons au racisme envers les Noirs. Nouvelle question, député de Scarborough Region Court. Monsieur le Président. Ma question est à la ministre de, du patrimoine, des, des industries, du patrimoine, de la culture et des sports. Ministre, je sais que vous êtes passionné envers du bénévolat et de reconnaître ceux qui ont dévoué leur temps pour appuyer les autres. Nous savons aussi de reconnaître ceux qui donnent leur temps si librement pour en faire beaucoup, pour assurer que les gens sont motivés et d'inspirer les autres. À participer dans des causes dans, dans la province de l'Ontario. C'est pour cette raison que j'ai été très fier de reconnaître des gens dans ma circonscription de Scarborough Agent Court lors de ma cérémonie des prix des bénévolats le mois dernier. Ministre, est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations à savoir comment on reconnaît les efforts des bénévoles partout dans la province? ministre des Industries, du Patrimoine, de la culture et des sports, je voudrais féliciter euh, le député de sa question et de participer à ces, cet événement, des prix et de tous ces efforts qu'il a faits et tous les bénévolats qu'il a fait, qu fait lui-même. Ne remettez jamais en doute une, un petit groupe de citoyens, parce qu'ils euh, peuvent faire de grands efforts et apporter de grands changements. Nous avons une économie de 71 millions de milliards de dollars. Mais ce qui est encore plus important, c'est que nous aidons les gens partout dans la province de, de l'Ontario d'assurer qu'on euh, représente l'Ontario très bien. Et c'est pour cette raison qu'on est très ravis de reconnaître 67, 71, 7100 bénévoles avec 50 euh, événements ce qui comprend 700 bénévoles qui sont des jeunes. Depuis 1986, nous avons reconnu 250 000 Ontariens qui ont été dévoués à redonner à leur communauté, j'ai hâte d'en parler dans la complémentaire. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, je voudrais remercier la ministre de son travail pour reconnaître des Ontariens euh, les plus méritants alors que j'ai été Très fier de participer à ces événements pour reconnaître les bénévoles lors de ma cérémonie locale. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres bénévoles qui euh, ne sont pas reconnus partout dans la province. Ministre, vous pouvez présenter plusieurs prix dans votre circonscription de Népi. De rendre hommage à des gens qui ont dévoué leur temps à des causes pendant plus de 25 ans. Ministre, est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations au sujet de certains de ces récipiendaires extraordinaires et à savoir comment nous allons continuer de rendre, d'honorer leur générosité? Ministre d'honorer les bénévoles partout dans la province. C'est pour cette raison que je tends la main à tous les députés dans cette chambre pour assurer de, le, de continuer de la faire de la meilleure façon possible. Il y a certaines personnes que nous avons reconnues, Tony Lawson, dans ma circonscription, qui a donné 25 ans de sa vie au Club Lyon de Barhaven, Ils font des levées de fonds pour plusieurs événements. Victor Chan aussi, qui est ancien combattant. Et qui a commencé avec d'autres anciens combattants, la Nouvelle Légion de Barhaven, qui est le plus grand nombre de. C'est un des plus, des plus nombreux au Canada. Lui aussi, avec l'Alliance de la Pologne, elle a donné 61 années de sa vie à la communauté. Il y a trois membres aussi qui ont plus de 50 ans, Dawn de Thunder Bay avec la Société Saint-Georges et plusieurs autres. C'est, nous devions tous remercier les bénévoles parce que c'est eux qui assurent que tout se déroule bien dans nos communautés. Merci. député de London Fanshawe, merci, M. le Président. Ma question est au ministre de la Santé. Aujourd'hui, nous avons la Société du cancer avec parmi nous. Un des enjeux qu'ils ont soulevé ce matin, c'est les risques de santé que les jeunes sont au, euh, confrontés avec à la suite du vapotage. La semaine dernière, on a déposé un projet de loi qui renforcerait les règlements concernant le vapotage et qui améliorerait la santé de tous les Ontariens. Par contre, ce gouvernement a dit qu'il doit revoir plus d'études. Par contre, on doit agir promptement. Est-ce que la ministre va faire ce qui s'impose et d'appuyer le projet de loi des néo-démocrates? À la ministre de la Santé? Merci de la question. L'augmentation du vapotage parmi les jeunes, c'est très sérieux, c'est alarmant à nous tous parce que nous savons tous qu'il y a des situations dans lesquelles où le vapotage peut mener à l'utilisation du tabagisme et c'est tout à fait la direction dans la... opposée dans laquelle nous voulons que les jeunes euh, se dirigent. On a eu des consultations avec des jeunes des groupes de jeunes personnes, de savoir ca, pourquoi ils co commencent à vapoter et de ce qu'on doit faire pour qu'ils cessent de vapoter. Nous avons pris certaines étapes, telles qu'un ordre ministériel pour exiger aux hôpitaux de rapporter tout enjeu, tout problème lié à des problèmes pulmonaires au vapotage. Mais nous savons qu'il y a aussi beaucoup d'autres problèmes. Nous savons que des gens n'ont pas signalé des problèmes de santé. On voudrait les encourager à le faire liés au vapotage. Il y a aussi euh, plusieurs programmes disponibles pour les jeunes, aussi pour les enseignants, et il y a beaucoup plus de travail à faire que j'aborderai durant la complémentaire. Complémentaire! Le gouvernement peut-être pourrait se vanter qu'ils ont répondu à ce problème de santé en interdisant la vente des produits vapotage dans les magasins du coin et dans les stations-service, mais par contre, la ministre n'a pas dit que ça devrait faire plus d'un an qu'on qu impose cette interdiction, mais ils ne l'ont pas fait. La ministre a dit par le passé, quand on a posé la même question, la ministre de la Santé a dit, et je cite, « je veux protéger les enfants aussi ». C'est très important. Personne ne veut une voir une jeune personne de commencer à utiliser la nicotine et le tabac. Donc, ma question, est à savoir est-ce que la ministre va reconnaître un an plus tard qu'elle doit en faire plus pour protéger les enfants du vapotage en renforçant les règlements? Ministre, la réponse brève, c'est oui. À la ministre, à, à la députée, bien sûr, on reconnaît qu'on doit en faire plus. On a agi avec l'Ordre ministériel. On a agi à partir du 1er jan janvier d'interdire la promotion des produits de vapotage dans les magasins. Mais on doit, on doit en faire plus, tel que de travailler avec le gouvernement fédéral concernant la publicité à Union Station et à d'autres endroits. C'est un enjeu, un problème que je voudrais soulever avec le premier ministre quand je vais le rencontrer au début du mois, au début du printemps, mais nous nous penchons aussi sur d'autres problèmes euh, tels que des enjeux avec euh, les saveurs dans le vapotage, c'est une préoccupation. Lorsqu'on appelle quelque chose de jus de pêche, c'est, euh, on veut que ce, le vapotage soit un outil pour cesser de fumer. Le, le pourcentage de nicotine est aussi très élevé. Des fois, c'est aussi élevé que dans un paquet de cigarettes. Donc, on se penche sur toutes ces questions. Député petites sarnia une nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation des Affaires rurales. M. le Président, tous les députés dans cette Chambre euh, vient, qui viennent d'une région rurale connaissent l'importance des agriculteurs. La province dépense sur d'assurer qu'on ait une alimentation qui est saine et euh, propre et sécuritaire. Par contre, il y ont des préoccupations concernant le fait qu'ils ne se sentent pas en sécurité dans leurs exploitations agricoles. Je sais que les agriculteurs dans mes circonscription ont dû traiter des euh, des gens qui se sont euh, sont allés sur leurs propriétés. Le fait est monsieur le président que nous dépendons sur les agriculteurs pour produire de la, des aliments sains et en sécurité. Et leur priorité, c'est d'assurer la sécurité sur leur propriété. Donc, est-ce que les ministres pourraient nous donner plus d'informations concernant notre projet de loi et comment ça va améliorer la sécurité des agriculteurs? Ministre, de l'agriculture, des affaires rurales et de l'alimentation. Je voudrais remercier le député de Sonia Lampton de cette très bonne question, Monsieur le Président. Nous avons reçu des centaines de milliers de lettres concernant des interdictions de passage sur les propriétés des agriculteurs. On ne peut pas permettre aux agriculteurs qui ne se sentent pas en sécurité alors qu'ils font le travail qui est si essentiel pour notre province. C'est pour cette raison que si notre projet de loi est adopté, ça va permettre d'imposer des, des amendes pour des gens qui se retrouvent sur la propriété sans autorisation des agriculteurs à une amende de 50 000 Les gens avec un accès non autorisé ou qui ont obtenu accès sous de fausses prétentions ne devraient pas y avoir accès à cette propriété. Nous protégeons les agriculteurs, la santé des animaux et nous protégeons aussi l'intégrité de notre alimentation. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci, ministre, de votre réponse. Les gens qui se sont joints lundi à l'Assemblée lorsque ce projet de loi a été déposé, on a vu toute cette réaction positive envers cette initiative. Par contre, plusieurs des gens en Ontario voudraient en savoir plus concernant euh, des détails sur ce projet de loi, comment on assure la, le bien-être des animaux et de la sécurité sur les, les propriétés, les exploitations agricoles, aussi pour protéger euh, et d'éviter euh, le répandage des maladies, l'éclosion des maladies. Je ne pense pas qu'aucune personne ici remettra en doute le fait que la sécurité des aliments c'est un, un des plus grands enjeux et aussi le bien-être des animaux. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations à savoir comment le projet de loi va prendre en compte ces enjeux Ministre, merci encore au député de sa question. Nous voulons que tout le monde le sache que le bien-être des animaux c'est une de nos plus grandes priorités. Premièrement, je voudrais rappeler à tout le monde qui soupçonne qu'il y a des abus d'animaux devrait appeler les autorités pour les signaler. Notre projet de loi proposé assure que ceux qui assurent l'application de la loi puissent avoir accès à des propriétés privées. Nous avons toujours été très engagés, dévoués envers le bien-être des animaux. Les gens qui vont sur la propriété des gens, ne se rendent peut-être pas compte qu'ils entraînent un stress pour les animaux et pourraient permettre qu'il y ait euh, la transmission de maladies. Donc, on doit assurer la sécurité des, des agriculteurs et les animaux et aussi d'assurer l'intégrité de notre chaîne d'approvisionnement en aliments. Merci. Nouvelle question, député de University Rosedale. Merci, M. le Président. Ma question est... Au ministre des Affaires municipales et du logement, je voudrais vous présenter Roland, c'est quelqu'un de 87 ans, une personne âgée qui vit dans un, un seul sur un logement sur la rue Walmer. Il a y a habité pendant 15 ans. Par contre, Roland a reçu un, un avis d'éviction parce que le propriétaire veut rénover l'immeuble. Le gestionnaire de la propriété dit que tout le monde doit quitter, même si aucun des permis n'a été déposé. Roland a bâti sa vie sur la rue Walmer et il ne pense pas qu'il ne pourra se permettre de payer un autre logement avec son revenu fixe. Ministre, pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait rien pour aider et protéger des personnes âgées vulnérables qui sont, risquent de perdre leur logement? ministre. Je voudrais remercier la députée de sa question. Je voudrais que Roland le sache que nous faisons beaucoup pour le logement. Nous avons euh, agi rapidement en reconnaissant que nous avons un problème d'approvisionnement d'offres de logements partout en Ontario. Peu importe où vous êtes dans cette province, on doit avoir plus de logements et plus de choix. Nous avons agi très rapidement. Nous avons travaillé sur un, un programme de croissance pour la Grande Région de Toronto, et nous allons continuer d'œuvrer dans ce domaine pour assurer qu'on puisse assurer plus de développement, plus de, euh, de, de possibilités de logement dans la Grande Région de Toronto. Nous revoyons le plan parce que nous devons travailler avec les, nos partenaires municipaux pour assurer qu'on puisse bâtir le plus rapidement possible. Et euh, ça a été très bien reçu par les administrateurs et tous les experts dans le domaine. Je voudrais dire à la députée et à Rowland et à tout le monde dans la province qu'on doit tous travailler ensemble. On doit utiliser tous les outils et tous les dollars que nous avons dans le système à l'échelle provinciale, à l'échelle provinciale et à l'échelle municipale. Complémentaire. Encore une fois, ministre, ministre Rowland ne pourra pas se permettre de payer un condo de 5 000 pieds carrés qui coûte plus de 5 000 par mois pour le loyer. Parce que c'est ça que le gouvernement est en train de bâtir. Le gouvernement est toujours du côté des promoteurs. Il ne faut rien pour les locataires. Ils ont aboli le contrôle des loyers. Ils ont permis à ce que le, les loyers puissent augmenter et il ne faut rien lorsqu'il s'agit des évictions à la suite des rénovations, tel que euh, ça fait sur Roland. Qu'est-ce que vous allez faire pour Rowland et toutes les autres personnes qui subissent cette même situation? Le député, veuillez reprendre vos places. Le ministre, afin de répondre, Monsieur le Président, pour, la, pour les dix premiers mois en 2019, il y a eu 3 800 rénovations départ en logement, pour bâtir un logement, c'est le plus grand nombre depuis 1992. 53 000 nouveaux logements pour la grande région de Toronto pour le troisième trimestre de 2019 à lui seul. Mais c'est RBC aussi, durant les 12 derniers mois, ont dit que L'augmentation a été à un niveau historique dans la grande région de Toronto. Même avec ces statistiques, il y en a beaucoup d'autres qu'on euh, qu peut faire. On doit travailler avec toutes les personnes, non seulement les gens qui les bâtissent, ces logements, mais avec tout, les trois paliers du gouvernement, pour assurer que nous puissions faire tout ce qui est nécessaire pour bâtir des logements non lucratifs, communautaires, et de rénover et de faire croître l'offre des logements je viens de parler euh, au ministre Hussein, ministre fédéral. On a eu une très bonne conversation sur ce dossier. Nouvelle question? Le député de perth Merci. Cette question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des forêts. Pendant 15 ans, le, le gouvernement libéral a ignoré un secteur très important pour un très grand nombre de communautés en milieu rural et au nord de la province. Et le gouvernement libéral avait le soutien du NPD. J'étais heureux de voir qu'une stratégie pour le secteur de la foresterie a été rendue publique visant à dégager le potentiel de ce secteur. Je vois à quel point le ministre est passionné pour ce qui est de ce secteur et je suis confiant que nous... Nous, nous allons nous retrouver sur la bonne voie dans ce secteur. Est-ce que le ministre pourrait nous parler des prochaines étapes dans le cadre de cette stratégie Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Je remercie le député de sa question. Oui, en fait, c'est un secteur qui me tient à cœur et nous avons un plan pour permettre sa prospérité. J'ai organisé cette table ronde à l'échelle de la province. J'ai parlé au secteur, aux partenaires autochtones et aux autres parties prenantes, ce qui a entraîné la création de ce plan. Le plan vise à simuler la croissance économique et la création d'emplois. Elle nous permettra de nous attaquer aux formalités administratives tout en gérant les forêts de manière axé sur la protection de l'environnement et de la durabilité. Notre gouvernement effectuera des consultations pour cette stratégie et j'ai hâte d'entendre l'apport des Ontariens pour ce qui est de nos efforts pour bâtir l'Ontario ensemble. Merci au ministre de sa réponse. C'est excellent de voir à quel point le ministre est déterminé à créer un climat visant à permettre la prospérité du secteur de la foresterie. Il est dommage que les libéraux ont abandonné le secteur, ce qui a coûté au secteur des emplois et d'autres investissements. Mais de toute évidence, notre gouvernement veut créer ces emplois à nouveau et faire en sorte que la province soit ouverte aux affaires. Est-ce que le ministre peut nous expliquer la manière dont cette stratégie sera à l'avantage d'énormément de, de communautés à l'échelle de cette province, un secteur de 16 milliards de dollars qui comprend 155 000 emplois Le ministre, merci aux députés de cette question. L'Ontario est chef de file en gestion de forêts durables et cette stratégie porte sur notre plan pour faire croître ce secteur. La stratégie a quatre piliers, la promotion de l'intendance et la durabilité, la mise en marché de nos produits forestiers, favoriser la concurrentialité et promouvoir l'innovation. La stratégie comprend aussi un investissement de 84 millions de dollars pour améliorer la planification dans le secteur de la foresterie. C'est une mesure qui va entraîner de la prospérité dans ce secteur et nous allons demeurer chefs de file dans le domaine de la foresterie. Question suivante, la députée de Waterloo. Merci, cette question s'adresse à la ministre de la Santé. En décembre de l'année dernière, le centre de répartition d'ambulances de Waterloo a été euh, déménagé à Hamilton. C'était censé être quelque chose de temporaire, mais en raison d'un problème de moisissure à Cambridge, on a retardé. Ce, ce déménagement jusqu'en janvier 2020. Le personnel des services ambulanciers joue un rôle essentiel dans la santé. Le gouvernement ne devrait pas rendre leur vie plus stressante. Est-ce que la ministre peut assurer que le personnel sera en mesure de retourner à Cambridge en janvier 2020? La ministre de la Santé. Je remercie le député de Waterloo. Je suis d'accord. Les ambulanciers jouent un rôle essentiel dans le réseau de la santé. Nous savons qu'il y a eu certains problèmes dans votre circonscription, mais nous sommes en train de nous y attaquer et nous voulons permettre aux ambulanciers de poursuivre l'excellent travail qu'ils font. Nous actualisons également notre technologie pour répondre en cas d'appel aux services d'urgence. Nous travaillons avec Jim Pine qui en fait consultent les municipalités et l'échelle de la province pour euh, comprendre la meilleure façon d'aller de l'avant. Nous continuons nos investissements en services ambulanciers. Nous augmentons nos investissements de 4 et nous allons poursuivre ces investissements. La députée a tout à fait raison. Ces services sont essentiels. Question complémentaire. Encore une fois à la ministre. Les travailleurs de répartition à Cambridge ont dépassé leur champ d'exercice et malgré leur travail, un manque d'informations du gouvernement signifie une autre période des fêtes loin de, de la famille. Et il y a des milliers de dollars en coûts supplémentaires. Cette décision n'a pas de base logique et ce n'est pas quelque chose qui est à l'avantage de ces répartiteurs. C'est aussi une perte d'argent. Pourquoi le gouvernement ne s'est-il pas efforcé pour permettre aux travailleurs de Cambridge de retourner chez eux? La ministre de la Santé, nous sommes en train de travailler, de veiller à ce que ces travailleurs puissent retourner dans leur communauté. Le, le bien-être des patients, c'est notre priorité et nous voulons euh, Mettre un terme en retard pour ce qui est de l'arrivée des patients aux hôpitaux. Je comprends qu'il y a des problèmes dans votre communauté et nous nous efforçons à résoudre ce problème. Nous voulons que le personnel des ambulances soit en mesure de se concentrer sur les besoins des patients. Voilà ce qui est censé de faire le réseau de la santé. Nous voulons que ces travailleurs puissent retourner dans leur communauté et qu'ils puissent offrir les services dont les familles ont besoin dans les circonscriptions. Prochaine question, la députée de Mississauga Centre. Merci, Monsieur le Président. Au ministre du Patrimoine, du Tourisme, de la Culture et du Sport, dans ma circonscription et à Mississauga, j'ai de la chance de voir à quel point il y a de la prospérité dans le secteur culturel. En outre, les programmes offerts dans ma ville il y a aussi des expositions publiques permanentes. Ces expositions permanentes comme Gala Gateway et Gala Session racontent plusieurs histoires et en fait s'inspirent de l'histoire du Canada et de l'énergie des arts. Madame la ministre, vous avez parlé du fait qu'il faut soutenir l'ensemble des artistes dans notre province. Pouvez-vous expliquer la manière dont votre ministère permet aux artistes de partager des histoires sur l'identité culturelle de la province? La ministre du patrimoine, de la Culture, du Tourisme et du Sport. Je remercie la députée de Mississauga de sa question. Il est très important de soutenir nos artistes et nos athlètes. En fait, j'ai parlé à Rudy Cozzetto. On a assisté à une... Événement pour des artistes canadiens récipiendaires de prix à Hollywood. Ce sont des artistes de classe mondiale qui mettent en valeur leur talent. Et voilà pourquoi nous sommes ravis de soutenir le Conseil des arts en faisant un investissement de 61 millions de dollars en subventions aux artistes. J'ai eu l'occasion de voir les artistes à Harbourfront, avec euh, le ministre des Services à l'Enfance ainsi qu'avec euh, la ministre associée de la condition féminine. Les artistes en Ontario contribuent au tissu culturel de la province et ils mettent en valeur euh, euh, leurs euh, talents. C'est aussi une contribution à l'économie de 71 milliards de dollars. Cela met fin à la période des questions. J'informe la Chambre que les documents suivis ont été déposés en rapport concernant les dépenses des ministres et des leaders parlementaires du bureau du commissaire à l'intégrité et le rapport annuel de 2019 du bureau du vérificateur général. Nous avons un vote différé sur la motion de clôture de la motion numéro 26 du gouvernement portant sur les modifications au règlement convoqué les députés. un nourrit d'appel de cinq minutes. Je demande aux députés de bien vouloir reprendre leur place. Le 27, 27 novembre 2019, M. Callender a proposé l'avis de motion du gouvernement numéro 73, qui est devenu l'ordre du gouvernement 26, tel que modifié, portant sur les amendements au règlement. Le 28 novembre 2019, M. Bisson a proposé un, un amendement et le 22 novembre, Mme Singh a proposé un amendement à l'amendement. Mme Hogarth a proposé à ce que la question soit mise en voie, que tout... Ceux qui sont pour la motion veuillent bien se lever et attendre d'être nommé par la graffière. Mr. Kalander, Mr. Yurick, Mr. Letcher, Mr. Mr. Letcher, Ms. Marouni, Ms. Marouni, Ms. Elliott, Ms. Elliott, Mr. Phillips, Mr. Phillips, Mr. Clark, Mr. Clark, Mr. Smith, Bay of Quinte, Mr. Smith, Bay of Quinte, Mr. Hardeman, Mr. Hardeman, Mr. Yakubovsky, Ms. McCloud, Ms. McCloud, Mr. Tabola, Mr. Mr. Mr. Romano, Mr. Romano, Mr. Walker, Mr. Walker, Ms. Thompson, Ms. Thompson, Mr. Downey, Mr. Downey, Ms. Fullerton, Ms. Ms. Fullerton, Ms. Jones, Ms. Jones, Mr. Sikaria, Mr. Sikaria, Mr. Cho, Scarborough North, Mr. Cho, Scarborough North, Ms. Sermon, Ms. Sermon. Mr. McNaught. Mr. McNaught. Mr. Coe. Mr. Coe. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Pedapiti. Mr. Pedapiti. Mr. McDaniel. Mr. McDaniel. Mrs. Marteau. Mrs. Marteau. Miss Kanger. Miss Kanger. Mr. Cho Willardell. Mr. Cho Willardell. Mr. Gill. Mr. Gill. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mr. Pachini. Mr. Pachini. Mr. Mr. Miller Perry South Muskogee. Mr. Miller Perry South Muskogee. Mr. Barris. Mr. Barris. Mr. Osterhaus. Mr. Osterhaus. Miss Midas. Miss Midas. Mr. Tanna Mr. Tanigasa. Mr. Harris, Mr. Baber, Mr. Babber. Mr. Babber. Ms. Hogarth. Ms. Hogarth, Ms. Kusendova, Ms. Kusendova. Mrs. Tangri, Mrs. Tangri, Mrs. Y. Mrs. Y. Mrs. Carr Mrs. Carr Ms. Park. Ms. Park, Mr. Cusetto, Mr. Cusetto. Mr. Pang, Mr. Pang, Mr. Pan. Mr. Ms. Ms. Mr. Crawford, Mr. Crawford, Mr. Rashid, Mr. Rashid. Mr. Bauma. Mr. Bauma. Mr. Smith, Peterborough Mr. Smith Mr. Roberts, Mr. Roberts. Mr. Cook, Mr. Cook. Mr. Sandu, Mr. Sanders. Ms. Gamari. Ms. Gamari. Mr. Gamari. Mr. Canapathy. Mr. Babiki, Mr. Sabow, Mr. Sabau, c'est et que tout ceux qui sont opposés à la motion veulent bien se lever. M. Bisson, Mme Fife, Mme Singh Brampton Centre, M. Nadasch, Ms. Sattler, Mme Linda, Mme Shaw, M. Marmacua, Mme Beckham, M. Yard, M. Monta, Mme Armstrong, Mme Styles, M. Kernahan, Mme Stevens, M. Gretzky, M. Gates, Mme Gretzky, Mme French, M. Miller Hamilton East Stony Creek, M. Singh Brampton East, Mme Carpoche. Carpaccio. Ms. Birch. Ms. Birch. Mr. Ms. Burns McGowan. Ms. Burns McGowan. Mr. Borgwenn. Mr. Borgwenn. Ms. Bell. Ms. Bell. Mr. Glover. Mr. Glover. Ms. Morrison. Ms. Morrison. Mr. Rakosovich. Mr. Rakosovich. Ms. Montiferral. Ms. Montiferral. Mr. Hassan. Mr. Mr. Hassan. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Mr. Shriner. Mr. Shriner. Oui, 61. Non, 32. Les oui étant 61. Les non étant 32. Je déclare la motion adoptée. Monsieur Colander a proposé l'avis de motion du gouvernement numéro 73 portant sur. Les amendements au règlement plaident ils à la Chambre d'adopter la motion telle que modifiée J'ai entendu des noms. Tous ceux qui sont pour la motion veulent dire oui. Tous ceux qui sont contre la motion veulent dire non. D'après moi, les oui l'emportent. Convoquer les députés. Sonnerie d'appel de cinq minutes. M. Callandre a proposé l'avis de motion numéro 73 du gouvernement portant sur les amendements au règlement. tous ceux qui sont pour la motion telle que modifiée veuillent bien se lever. Mr. Calandra, Mr. Eurost, Mr. Mr. Mr. Lecce, Mr. Mr. Ms. Moroni, Ms. Ms. Elliott, Mr. Phillips, Mr. Phillips Ms. Clarke, Mr. Clark, Mr. Smith Bay of Mr. Hardiman, Mr. Yacobuski, Mr. McCloud, Mr. Tabola, Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Romano, Mr. Romano, Mr. Romano Mr. Walker, Mr. Walker, Mr. Walker, Ms. Thompson, Mr. Downey, Ms. Bulletin, Ms. Jones, Mr. Sakaria, Mr. Cho Scarborough Ms. Surma, Mr. McNaughton. Mr. McCall. Mr. Coe. Mr. Coe. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Penderpiece. Mr. Penderpiece. Mr. Mr. McDonnell, Mr. McDaniel. Mrs. Martell. Mrs. Martell. Ms. Kanger. Ms. Kanger. Mr. Cho -Willedale. Mr. Cho Willardale. Mr. Gill. Mr. Gill. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mr. Pacini. Mr. Pacini. Mr. Miller Perry Samuszkoka. Miller Perry Samuszkoka. Mr. Mr. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mr. Osterhoff. Mr. Osterhoff. Mr. Midas. Mr. Midas. Mr. Tanagasta. Mr. Tanagasta. Mr. Harris. Mr. Harris. Mr. Babbitt. Mr. Babbitt. Ms. Hogarth, Ms. Hogar. Ms. Kucundova. Ms. Kucundova. Mrs. Tangri. Mrs. Tangri. Mrs. Y. Mrs. Y. Mrs. Caraholios. Mrs. Caraholios. Ms. Park. Ms. Park, Mr. Cusetto, Mr. Cusetto, Mr. Cusetto, Mr. Pan, Mr. Pan, Mr. Pan Ms. Triantafilopoulos, Mr. Mr. Mr. Crawford, Mr. Rashid, Mr. Mr. Bauman, Mr. Mr. Smith, Peterborough, Quartha, Mr. Mr. Roberts, Mr. Cook, Mr. Mr. Mr. Mr. Mr. Sandu, Ms. Gamari, Ms. Gamari Mr. Canapati, Mr. Babikian, Mr. Sabau, Mr. Mr. Mr. Mr. Fraser, Mr. Schreiner, Mr. Schreiner Mademoiselle Simari. Liberal Tories, same old story que tous ceux qui sont opposés à la motion telle que modifiée et vu bien se lever. Mr. Bisson. Mr. Bisson. Miss Fife. Miss Fife. Miss Singh Brampton <laughs> Centre. Singh Brampton Centre. Mr. Nadasch. Mr. Nadasch. Miss Sapp. Miss Sapp. Miss Lynda. Miss Lynda. Miss Shaw. Miss Shaw. Mr. Mommikow. Mr. Mommikow. Miss Beckham. Miss Beckham. Mr. Yarz. Mr. Yarz. Mr. Montag. Mr. Montag. Mr. Armstrong. Mr. Armstrong. Miss Styles. Miss Styles. Mr. Kernahan. Mr. Kernahan. Mrs. Stevens. Mrs. Stevens. Mr. Gates. Mr. Gates. Mrs. Gretzky. Mrs. Gretzky. Miss French. Miss French. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Mr. Singh Brampton East. Mr. Singh Brampton East. Miss Carpoch. Miss Carpoch. Mr. Birch. Ms. Ms. Ms. Ms. Ms. Ms. Ms. Mr. Birch. Mr. Burns Bagwell. Mr. Burns Bagwell. Mr. Bourgland. Mr. Bourgland. Miss Bell. Ms. Bell. Mr. Glover, Mr. Glover. Ms. Morrison. Ms. Morrison Mr. Mr. Mr. Ms. Monty -Farrell, Ms. Monty -Farrell, Mr. Hassan. Mr. Hassan. 63, non 30. Les oui étant 63, les non étant 30. Je déclare la motion adoptée telle que modifiée. Les travaux de la Chambre reprendront à 15 heures.